Ouais. <rire> je vous... Il est con lui! <rire> bah, je te permets pas! On va aller à STG, attends, on attend le dernier mais... de football! Oh, il y a eu. Y a plusieurs! <rire> oh, oh, ah ouais, bonne fin partie! Je vais les garder comme ça hein, de toute façon ils vont marcher euh, tranquille. Ils vont bleed non Fais bon, gaffe qu'ils bleedent pas, bah dans tous les cas ils vont me hein. C'est n'importe quoi <rire> Ah pour te ré C'est un défi là <rire> <rire> <rire> Attends mais il est dans la porte Ah ouais non mais attends. Il reste pas là-bas au vais oh Fais les trains hein Oh les bâtards T'as fait ah. je regarde le pack et je visais mec je balance moi, c'est à toi d'adapter les zombies hein Ouais bah ouais j'ai vachement la place d'adapter les zombies hein C'est vrai que en plus je vois beaucoup j'ai une visibilité Là il est par toi hein non non non J'ai perdu mon million NON Ah il a envie de Junior solide Oh une double Oh du coup il y en a une elle mérite il y a zombie quand il va en face en pour lui. NOON J'arrive pas à recharger maître Je panique Et là on voit il n'y a plus assez fleurs. Vas-y vas-y Oui, allez, allez ça...